En quoi consiste la préparation mentale du sportif C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc aujourd'hui, on va voir en quoi consiste la préparation mentale du sportif. Mais avant d'aller plus loin, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Donc maintenant, en quoi consiste la préparation mentale du sportif Peut-être que des fois, on cherche des solutions parce qu'on voit que, bah, on a un plafond de verre, on a du mal à tout donner en compétition, on sait faire des choses à l'entraînement, on n'arrive pas à les reproduire en compétition. Et là, du coup, on va s'intéresser à la préparation mentale et on se demande en quoi ça consiste. Cette vidéo va être un peu spéciale puisqu'elle va reprendre des éléments de mon parcours qui m'amènent à avoir ce point de vue-là un peu original de la préparation mentale aujourd'hui. Donc la préparation mentale du sportif, elle va te permettre normalement d'optimiser ta performance. Ok mais Jusqu'à aujourd'hui, ce qui se fait en préparation mentale, et c'est top, et ça aide déjà hein, des, des dizaines, des milliers de personnes, ça, de sportifs, ça les aide, ça aide simplement la préparation mentale à être bah, bien par apprendre des outils de sophrologie, d'hypnose, de méditation, pour que tu puisses être le mieux possible en, en sport. En revanche, pour certaines personnes dont moi à l'époque je me suis formé à l'école centrale d'hypnose d'un institut de neurosciences et j'avais vu que je même fait trois fois la formation à l'école centrale d'hypnose puisque j'étais tuteur des nouveaux élèves et du coup ça fait plus de 1000 heures en hypnose et j'ai vu que bah ça n'avait pas résolu mon problème de fond donc je suis même parti 20 jours en méditation en Thaïlande dans le silence total sans lire sans écrire sans parler Jusqu'à avoir ces prises de conscience qu'il bah, manquait quelque chose à la préparation mentale en France. Et donc derrière, ça m'a amené à, à me former avec les plus gros experts. magné Sam de l'Institut Sain. aujourd'hui le docteur John de Martini qui est réputé pour être l'expert du comportement humain numéro 1 au monde plusieurs années d'affilée. Avant de comprendre et du coup de mettre au point la dépolarisation, qui est vraiment cet outil appliqué à la performance, qui permet de libérer les énergies et de passer un gap sur un problème. Et c'est fini, après on n'en entend plus parler. Et ensuite, il n'y a même plus besoin de préparation mentale. Donc maintenant, aujourd'hui, en quoi consiste la préparation mentale pour moi C'est d'écrouler toutes les peurs, d'échouer et de récupérer chaque partie de soi-même. L'arrogant chez moi, l'égoïste chez moi, le méchant chez moi, afin d'être un être humain de plus en plus complet pour que le jour des compétitions, boum, je, je sais où aller, je suis connecté à qui je suis, à ma mission et j'arrête de me poser des questions. Donc maintenant, pour moi, en quoi consiste la préparation mentale C'est simplement libérer un être humain, une bonne fois pour toutes, de tous ces blocages, de tous ces bagages et qui sont très très très souvent 90% du temps si ce n'est pas plus euh, en dehors du sport c'est à dire qu'aujourd'hui je suis intimement convaincu avec tous les résultats qu'on a eu euh, ces dernières années que si tu vas voir un préparateur mental et que dès la première séance vous parlez des problématiques du sport c'est que c'est de la surface t'es pas au bon endroit tu pourras faire de la visualisation de la respiration te relâcher ce que tu veux ça va pas résoudre le problème parce que le problème il est beaucoup plus profond enfin le problème le challenge que tu as dépassé il est plus profond et ça on peut aller très vite aujourd'hui avec la dépolarisation à dépasser ça et que c'est fini. Après, tu en entends plus parler, tu es connecté à toi-même, tu te poses toutes question questions et tu avances vers tes rêves et tes visions sans te poser de questions. Donc voilà en quoi consiste ta préparation mentale aujourd'hui. Alors mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, ton avis sur cette vidéo, si tu as envie que j'aille beaucoup plus loin sur certains concepts. Et sinon, bah, pense à partager autour de toi si ça peut être utile pour d'autres personnes. Et si tu te poses encore des questions, bah, tu vas dans la description, tu prends un appel vers l'agenda d'un de mes coachs et du coup, tu auras vraiment un diagnostic complet entre là où tu es aujourd'hui, là où tu as envie d'aller et si tu fais partie des sportifs qu'on qu peut aider grâce à la dépolarisation. Voilà, sinon, rappelle-toi encore une fois, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens.